Bonjour ça marche quelque chose Oui, une chambre froide positive s'il vous plaît. Ça marche. Et voilà. Donc, bon appétit Merci beaucoup De laide sous pour les frigos de et vous aurez un goûter chez les oeufs.